de contrôle, on pouvait écrire absolument tous les algorithmes possibles. La notion de séquence correspond au fait d'exécuter une série d'instructions dans un ordre bien défini. La notion de sélection correspond au fait de se brancher vers la gauche ou vers la droite et vers des séries d'instructions différentes selon le résultat d'un test. Et la notion de répétition correspond au fait, en général, de revenir en arrière et d'exécuter. Autant de fois une série d'instructions qu'on le souhaite, soit de façon indéfinie, soit un nombre de fois, soit en fonction du résultat d'un test. Dans App Inventor, la notion de séquence est illustrée par la superposition des blocs qui sont exécutés dans l'ordre de haut vers le bas. La notion de sélection est illustrée par le bloc si avec une condition, ici « note supérieure ou égal à 70 ». Si cette condition est vraie, alors c'est l'instruction ou la série d'instructions que l'on place devant le « alors » qui est exécutée. Et si cette, ce test est faux, eh bien c'est la seconde série d'instructions qui est exécutée. On parle donc bien ici de branchement conditionnel avec deux branches. Et ensuite, on continue vers la suite des opérations. La troisième structure ou la répétition, correspond dans App Inventor à plusieurs possibilités. Par exemple, tant qu'un test est vérifié, on va exécuter là où les commandes qui sont à l'intérieur de ce test. Donc ici, tant que le, la note est inférieure à 70, on va rajouter 5 à la note. Donc, pour résumer ce que l'on a déjà vu, premièrement, un algorithme doit être précis. Deuxièmement, il est défini pas à pas dans une séquence. Troisièmement, tous les algorithmes peuvent être réalisés à partir de structures de contrôle qui sont les séquences, les sélections et les répétitions. On va maintenant s'intéresser à la manière de formuler ou d'exprimer notre algorithme. On va d'abord le faire en langage naturel, en français. Ensuite, on va se rapprocher un petit peu de l'environnement de la machine et on va utiliser ce que l'on appelle un pseudocode ou des diagrammes fonctionnels. Et là, on va être un petit peu plus proche de l'environnement de la machine. Ensuite, on formulera notre algorithme avec un langage de programmation qui sera lui compris par la machine ou plus exactement par un logiciel comme App Inventor, qui sera lui capable de traduire notre algorithme en programme exécutable par le processeur. Prenons un exemple. On va d'abord décrire notre algorithme en français. Si la moyenne atteint ou dépasse 70%, Afficher vous avez réussi, sinon afficher notre insuffisante. Deuxième étape, on va décrire ça avec un pseudocode un petit peu plus proche de la machine. Si moyenne supérieure ou égale à la 70, deux points, mettre label.texte point à vous avez réussi, sinon deux points, mettre label point texte à notre insuffisante. Vous voyez ici qu'on a quelque chose qui est mieux structuré avec les instructions maître-label qui sont décalées vers la droite pour qu'on constate bien si cette, chaque instruction est exécutée, si le test est vérifié ou s'il n'est pas vérifié. Dernière étape pour être exécutable par l'ordinateur, c'est d'utiliser le langage. Ici, App Inventor. vous voyez que j'ai utilisé les blocs qui sont assez proches de ce que j'ai dit dans le pseudocode. Alors il s'agit à ce stade d'un langage de haut niveau, mais le compilateur ou l'environnement de développement d'App Inventor va se charger de traduire ces instructions dites de haut niveau en instructions exécutables par le processeur ou la machine. Pour conclure et résumer ce que l'on a vu, un algorithme est une procédure définie pas à pas qui permet de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Un algorithme doit être précis, sans ambiguïté pour la personne ou la machine qui doit l'exécuter. Chaque pas ou chaque étape, chaque instruction, dans le cadre d'un programme, doit être faisable. Tous les algorithmes sans exception peuvent être construits à partir de séquences, de sélections et de répétitions. Enfin, après avoir exprimé votre algorithme en langage naturel, en français, vous devrez l'exprimer avec des diagrammes fonctionnels, du pseudocode, pour enfin passer à sa formulation avec un langage de programmation. Et dans notre cas, ça sera App Inventor. Allez, à bientôt!